Bonjour à toi cher spectateurs, Men d'Alex Garland, c'est un film qui m'intriguait énormément. Déjà parce que c'est Alex Garland et que j'aime beaucoup ce cinéaste, autant en tant que scénariste qu'en tant que réalisateur, mais surtout parce que la thématique du long métrage, ainsi que la sublime affiche française, donnaient particulièrement envie de voir ce film qui avait l'air d'être euh, très noir et très violent. Le résumé pour faire simple, Harper est une jeune femme qui cherche tout juste à se remettre d'un drame avec son ex-mari. Alors qu'elle cherche à échapper à la ville de Londres, en pleine campagne, elle ne se doute pas qu'elle se dirige en plein cauchemar. Alors, autant le poser tout de suite, si vous vous attendez à du noir et du violent, vous allez être servi. Men est une œuvre très complexe. Dans le sens où je pense profondément qu'il y a énormément de spectateurs qui vont aller voir le film et qui ne vont pas savoir sous quel angle le prendre. C'est un long métrage qui pose une ambiance dès les premiers instants qui ne va jamais être lâché par le metteur en scène britannique du début à la fin. C'est un film qui se veut comme l'immense parcours d'une femme qui doit apprendre à se pardonner un geste qu'on l'accuse d'avoir commis alors qu'en fait elle a rien fait. C'est un film qui est très profond, qui est très actuel. J'avais vu pas mal de personnes qualifier le film de parfaitement représentatif de l'ère post-MeToo. En un sens, c'est vrai. Je pense que c'est un peu dommage d'enfermer le film qu'à ça, mais indéniablement Alex Garland l'a pensé ainsi, donc ça se ressent. Mais je trouve qu'en plus de cela, en plus de cette facette tout de même assez importante, mais finalement assez frêle du long métrage, c'est surtout un pur film de genre, quasi expérimental par instant, qui veut vraiment nous plonger dans une ambiance où on a vraiment du mal à cerner si on doit être mal à l'aise, ou profondément choqué ou pas bien du tout, ou juste marqué par des images très graphiques qui par moments vont vraiment laisser des souvenirs quasi cauchemardesques aux spectateurs c'est un film qui va dans, dans tellement de possibilités d'interprétation parce que si on peut avoir une interprétation globale de l'ensemble il y a bien sûr des petits détails qu'on va interpréter chacun à notre manière et c'est je pense ces éléments là qui font que l'œuvre d'Alex Garland est difficile d'accès, va poser débat ne va pas convaincre tout le monde, mais va laisser un souvenir indélébile dans l'esprit de beaucoup de spectateurs, je pense. Les films cherchant à poser une ambiance avant de poser un script fourni, ou en tout cas un peu plus que la moyenne, sont de véritables paris de création audiovisuelle, cherchant à aller plus loin que la grande majorité des créateurs de cinéma, allant même à l'encontre de ce que le 7e art cherche à mettre en place majoritairement aujourd'hui. Alex Garland est un auteur passionnant et ce n'est pas son troisième long métrage en tant que metteur en scène qui risque de nous faire dire le contraire tant il part une nouvelle fois dans une direction folle en mettant en scène un trip noir et violent sur les femmes, sur le monde sur une société, sur l'idée même du consentement et de l'amour réciproque pour une œuvre folle, ambitieuse qui va clairement diviser. En termes d'écriture Alex Garland comme d'habitude est seul à l'écriture du long métrage il nous propose vraiment un film qui je trouve est très intéressant dans sa conception narrative et dramatique. C'est très loin de ce qu'on a l'habitude de voir au sein du cinéma de genre anglais et américain en termes de manière d'approcher les personnages et de les placer au sein du récit. Disons que depuis quand même pas mal de temps, la grande majorité des films de genre vont essayer de jouer avec les codes de pas mal de styles différents, mais vont souvent déployer beaucoup de personnages pour mettre en relief une certaine conception de l'écriture et surtout permettre au personnage central de mieux ressortir. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'Alex Garland, il a une approche quasi proche du court métrage en fait de son concept. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à multiplier les points de vue, il ne cherche pas à décupler ou, ou partir dans trop de directions avec ses thématiques ou avec ses protagonistes. Son objectif, c'est de faire en sorte que sa thématique principale reste constamment présente à l'écran et que ce qui entoure cette thématique, ces petits personnages secondaires, ils soient toujours reliés à quelque chose, on va dire, de linéaire ou en tout cas de directeur. Et c'est très intéressant, parce que j'ai pas envie de vous révéler quel est l'élément qui permet, entre guillemets, de construire cette idée-là du cinéma qu'a Alex Garland et qu'a le cinéaste de son écriture. Mais il y a un élément qui va faire en sorte que derrière, on va se dire que tout fonctionne. Parce que tout est relié de manière directrice à cette héroïne et que tout ce qui l'entoure a forcément un impact sur elle parce que c'est relié à d'autres éléments. Alors ça peut sembler brouillon comme ça, mais au sein du scénario, c'est extrêmement clair et ça permet surtout de faire en sorte qu'on s'attache vraiment à Harper. Et que cette héroïne ne soit pas juste là pour véhiculer une thématique ou une réflexion ou une certaine idée de la société. Ça va plus loin que ça. Et c'est ce qui, je trouve, rend le scénario très intéressant et surtout très profond. Garland ne cherche pas à poser son scénario comme une longue plongée psychique et thérapeutique dans l'esprit d'Harper, ce que certainement beaucoup de spectateurs attendaient de sa part, mais cherche plutôt à poser son œuvre comme un trip. Dans son aspect le plus simple possible. Amener un personnage dans un lieu, poser une base de situation avec le minimum de personnages possible pour construire avant tout un carcan dans lequel son héroïne va se laisser porter pour mieux se déconstruire face à nous, et ainsi s'exposer sous un nouveau jour, avec un nouveau regard sur elle-même et sur son prochain, donnant alors une perspective propre à son parcours, sans avoir besoin d'en faire trop. En termes de mise en scène... Alors, j'ai en même temps envie de saluer la force d'impact qu'a l'approche la, graphique et esthétique d'Alex Garland de son métrage. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire que bah c'est tellement barré que je comprendrais facilement qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui soient très réfractaires à ce type d'imagerie. C'est glauque, c'est vraiment malsain, ça pousse l'idée de, de regard du spectateur sur l'horreur très loin. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un tel film d'épouvante où j'ai autant la sensation que je pourrais détourner le regard. Pas forcément parce que c'est crade ou c'est juste hyper gore. Non, parce que c'est c'est plus vicieux que ça. C'est vraiment un travail de, de la violence et, et de l'horreur qui fait froid dans le dos ici que nous offre Alex Garland. C'est une horreur qui est très viscérale. C'est une horreur qui est qui, qui touche profondément à la chair. Qui va vraiment dans cette idée que on va se sentir impacté par les images qu'on va voir. On ne va pas juste se dire « Hey, c'est glauque, ça me donne envie de vomir, euh, c'est Kraspek. » Non, ça va beaucoup plus loin parce que cette imagerie, elle, elle touche à des, à des concepts, à des idées, à une forme de mysticisme, à, à une approche de la société qu'on a d'aujourd'hui qui, qui donne à cette puissance gore et parfois juste violente quelque chose de très actuel. Et en plus d'être très actuel, ça lui donne une viscéralité qui va vraiment capter le spectateur. Il y a vraiment eu des moments où j'étais en train de me dire que ce film atteignait un niveau de, de body horror que j'avais pas vu depuis très longtemps. Depuis très longtemps, autant maîtriser, hein, parce que j'ai vu des films sur le body horror dernièrement, comme Titan ou même les Crimes du futur, mais ça faisait si longtemps que j'avais pas vu un film maîtriser aussi bien ça et l'emmener dans un retranchement où le spectateur est réellement marqué par les images qu'il voit. Le cinéaste britannique veut une nouvelle fois jouer avec l'idée d'ambiance, et pousser cette idée dans une direction, ici en tout cas particulièrement noire et ambiguë, abusant d'une imagerie extrêmement glauque et presque sinistre par instant, pour laisser un goût très amer en bouche à la fin de chaque séquence presque. Oscillant entre mystère et énigme, postulat et question, intensité et poésie, Alex Garland développe ainsi ce qui manque parfois à beaucoup d'œuvres de genre de nos jours. Soit cette idée que le spectateur n'a pas besoin de tout comprendre, de tout cerner instantanément pour réussir à se laisser emporter dans un récit où il pourrait facilement avoir l'impression que tout est lisible. En termes de casting, il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires. Donc moi j'en ai retenu que deux des acteurs secondaires. Il y a Papa et Ciudou et il y a Gailey euh, Rankin qui joue respectivement Riley et Emma et James. Les deux sont... Très bien, mais alors vraiment pour le coup ils sont secondaires. Moi j'ai surtout envie de retenir Rory Kinera qui est un, un immense acteur du cinéma anglais, un, un pur second rôle, exceptionnel comme il en manque et qu'on ne met pas assez en avant. Ici il est brillant. Si je devais retenir vraiment un interprète, hormis l'actrice principale, c'est lui parce qu'il est exceptionnel du début à la fin, il livre une prestation qui est juste folle et honnêtement il pourrait talonner quand même pas mal de prix au vu de ce qu'il offre aux spectateurs en termes de jeu. Et bien évidemment, vous en doutez, il y a une actrice quand même que j'ai retenue un petit peu plus que les autres, parce qu'elle, en même temps, elle est vraiment hallucinante. Jessie Buckley est une actrice exceptionnelle, je ne cesse de le dire. Et ici, elle démontre une nouvelle fois avec une prestation à fleur de peau particulièrement touchante et d'une rare intensité tout du long. Au bout du compte, mène est dur. Je pense que peu de spectateurs vont réellement ressortir pleinement convaincus de cette œuvre. Moi personnellement, j'en suis ressorti convaincu parce que je pense, je m'attendais à voir un film comme ça, mais surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'Alex Garland pousse le vice aussi loin. pousse le vice aussi loin dans son écriture, dans son imagerie, dans le jeu qu'il nous offre avec ses acteurs, qu'il pousse vraiment dans leur retranchement. C'est un film qui est assez rare dans son genre, qui marque profondément, qui laisse une trace quasi indélébile à la sortie de la salle comme je l'évoquais avant. C'est vraiment un film qui possède des images et, et une conception de son histoire et son storytelling qui, qui, qui sidère de maîtrise. Donc Mène d'Alex Garland, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, vraiment, c'est une putain d'expérience de cinéma. Et c'est assez rare pour le dire. A plus